Et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'assister à une émission. Tous prêts pour la dictée, diffusée en direct sur France 3 demain. Donc, nous allons voir maintenant les coulisses du tournage sur le plateau. Allez, venez. Oh, oh, D'abord, je tiens à remercier l'émission et toute l'équipe technique qui est très accueillante euh, maintenant nous allons voir une répétition avec les élèves je rappelle que la dictée est filmée demain dans toute la france elle sera diffusée en direct et j'ai pu voir aussi que les moyens techniques utilisés sont vraiment très impressionnants les machines les caméras il y a beaucoup de monde sur le plateau ouais. alors non, tu là, euh, plus filmer en train demain, c'était parfait. Vous étiez parfaite. Voilà, ça, c'est fait, c'est calé. Pour demain, c'est pour auprès de vous, connecté avec le reste de l'équipe technique. Voilà, s'il y a moins de sujets, moins de problèmes, moins de retard, vous pouvez subtilement Collégien. Si cinquième, pâté, vous vous vous pour le collégien, d'ailleurs 6 5e, e 3 vous serez concentré pour faire votre quitter, vous serez Leïla l'animatrice, vous vous peut-être des questions, vous lui répondrez aussi simplement que euh, vous répondriez à votre... Euh. Euh, on va essayer de vous replacer là maintenant vous êtes à peu près tous là avec Laura, euh, pour essayer de, voilà, de panacher euh, garçons, filles, les grands, les petits, tout ça, donc ça on va le faire maintenant quand je vais finir de parler. Euh, on essaiera de respecter au maximum euh, ceux qui veulent rester avec toi, comme vous le faites d'habitude. Ensuite fait, à la lecture, on doit d'être vivant. Voilà, soyez en toute fois, je vous le redis. Tout ce dispositif-là, il est fait pour vous accueillir, pour faire une belle émission ici. <mérifiant> ouais, c'est les chauds, prends des photos de col. <rire> <mérifiant> Ou voilà. -bas. Euh, je vous donnerai un top, d'accord Et je vais euh, désigner ceux que je vais garder en petit un, un petit groupe que je vais garder qui rentrera dans la deuxième partie. On le fera en deux temps, tout Une grosse masse qui va rentrer dans un premier temps et dans un second temps, je vous donnerai un top pour la deuxième équipe. Ok C'est clair pour tout le monde Super. Euh, votre entrée, on l'a fait de manière très naturelle. oui tout à fait c'est bon euh... car... les, les moyens on, on en lettres, heures hein. à 17h hein. okay. il faut absolument qu'il okay. envoie <t> en> <t> en> <t> en> <t> en>